Je te donne deux personnages, tu me dis lequel... Lequel est le plus fort Exact hein ouais. bah, Lequel je préfère ou lequel est le plus fort Lequel est le plus fort ah. OK. Est Tama. Ok Likinik Saitama Euh... Tortue Ninja Ah Victor Hugo Végéta. Euh, Peter Pan. pourquoi Bah parce que Lady Oscar, euh, je sais pas, elle est pas forte, non? Je sais pas trop qui c'est Lady Oscar. Je vois, je vois le dessin animé mais je ne plus son histoire. Ouais, c'est le personnage dont le père euh, voulait faire un héros de guerre à la Révolution française. Ah oui, fille, mais oui c'est ça, monde. voilà. Personne ne sait que t'es un garçon, un truc comme ça. Ouais. Euh, Michael Jordan, Vidamus qui est plus fort que toi.